Le tribunal des bannis commence. 67 pages. J'ai mis la dernière. Est-ce qu'on est tous d'accord là-dessus Vous pouvez voter avec des c'est safe ou des c'est pas safe. Tu me trouves bonne Tu veux baiser un juge <rire> Messieurs, nous allons donc commencer par Kadio du 62 qui nous écrit. On peut même plus dire qu'on est fort à la bagarre ici. Ok. Alors, il commence à nous dire ping, ping. Ping, ping, ping. Pourquoi tout de suite, dès que c'est un français, c'est un streamhack Vous forcez avec les streamhacks. Dès que c'est un fr, ça un streamhack Mais non, il était juste meilleur. Donc en gros, le mec est en train de défendre les streamhackers en disant qu'ils sont meilleurs, etc. Sexy, c'est pas le mec qui cheat. TikTok niveau cassos, c'est dur à battre. Bah, tu viens d'où toi, mon grand Je suis nul à chier, mais je te déchire à la bagarre. Messieurs, que l'on bannisse cette personne Évidemment on rejette. Tu n'es que déchet. Sans S. La décision a été dure à prendre, mais je l'ai prise, chat. Une bonne chose de faite Alors, couleur trop saturée. Vive YouTube Pauvre merde. J'aimerais le, vo le voir brûler vivant et l'entendre crier. Puis je le découpe doucement. Vous, les modos, vous êtes ces putes. On a une photo. Moi, je trouve ça pas safe, mais j'attends de voir si y a quelqu'un qui va filer 100 balles pour libérer celui-là. Vous même vous, vous avez peur, je suis sûr. Il est violent et c'est un débile, vous avez raison les gars, nous on est contre la violence, on veut juste le percuter en bagnole le mec. Alors du coup je suis en plein tribunal des bannis sur Twitch et on est tombé face à une personne qui m'a écrit « pauvre merde », qui s'est fait bannir par un modérateur, Tatanus, qu'on remercie, et en demande d'annulation, il a mis quelque chose et vraiment je me tâte, j'ai besoin de vous. Alors la phrase c'est « j'aimerais le voir brûler vivant et l'entendre crier ». Puis je le découpe doucement. Vous, les modos, vous êtes ces putes. Alors, on stade. On est encore en pourparler là. Euh, je comprends. Est-ce est est que tu peux le reban Mec, rejeté. à Rejeté, paf à jamais à jamais. Merci, bravo. Et continue comme ça. Merci à vous. Au revoir, monsieur. Monsieur, vous êtes un très très très très bon juge. balles À le juger le chien qui s'approche, lui latte le genou avec ça. Salut Je trouve qu'il a bien changé Chaud Il est plus aussi drôle qu'avant Il s'est merci. C'est vrai Et franchement je me régale à ses streams Il faut avouer qu'il a un niveau exceptionnel Il a le succès qu'il mérite J'espère qu'un jour je serai un ban de la chaîne Mais je suis un ban Il a dit que j'avais maigri Merci Je suis content Que tu l'aies remarqué Bisous J'ai été influencé chat Qui à 11h30 écrit l'accent russe Il parle anglais il me fera toujours 11h31 pourquoi accentuer les airs, 11h32, 11h34. L'écho. On a un viewer très actif, mais bon, très mignon. T'es malade, oui, des petits cœurs. T'as pas tort, effectivement. Le karma. Chaud à banni Elliot. Oh, <rire> <non>. Une bavure. <rire> bavure policière. C'est comme ça qu'on appelle ça. Salut Chaud. Ou un défaut de. Je suis chaud. sur la chaîne, je pense que ma sanction peut être levée car j'ai dit le mot mauvais, mauvais moment. Oh, il est vrai que j'ai mérité sans doute un ban C'est bien vrai Mais je pense que je veux reparticiper au chat Oh les gars on est sur une bavure policière Mais si vous voulez 100 euros, on le laisse bannir ce petit chien Personne à 3, personne à 2, à ah, 1 Sanction annulée Vol papillon euh, Du coup bah euh... Alors je suis désolé c'est un fanatique de l'OM est-ce que ça a un rapport avec le fait que cette personne soit diminuée Je ne sais pas, je ne me prononcerai pas là-dessus. Est-ce que les supporters PSG sont plus malins que les supporters de l'OM Vice-versa, je ne sais pas. Mais ce qui est certain, c'est que celui-ci, c'était le roi des cons. Bref, il tape boutique 5 fois, sans voir de résultat en l'espace de 5 minutes. Puis, il me suggère de mettre un doigt dans le cul. Puis de me mettre un doigt dans le cul, puis dans le nez. Puis de le remettre dans le cul, puis re-dans le cul. Tatanus l'a banni 86 000 secondes et après il a dû lire l'historique et se dire que ce mec était vraiment con tu vois Les gars je pense qu'on va le laisser au, au streamer Fortnite ce mec là On est, on est tous d'accord là dessus Essaye de te mettre <rire> Un doigt dans <rire> Allez on, on, on laissera deviner la suite Victor qui nous dit GG, Victor qui dit go Très fort hein. Mich arrête de nous exciter Micheline, demi-molle, obligé de rester assis. Oh Qu'est-ce que t'as fait Pourquoi t'as fait ça T'excites les vieux verts Micheline T'as excité Victos C'est qui Victos là <rire> T'as honte hein <rire> <rire> mais bon bah les gars, lui euh, c'est un animal Les gars, s'il vous plaît Mais mais c'est le genre de mec dans le RER Il va se branler et s'essuyer sur ta jupe Ça veut dire que si, genre à l'époque On se serait pas connu, je me serais retrouvé dans le bus à côté de toi Je me serais essuyé le chip sur ton genou En disant s'il te plaît, ça serait passé Ouais, bah c'était gentil en vrai Oh vas-y, bah je trouvais, euh... On peut annuler le bannissement Cap d'ag, cap d'ag, cap d'ag, cap, cap, cap t'es nul Chou la banni on a rien perdu, on est d'accord avec le boubou, le gameplay est dégueulasse. En plus, avec para, burk. Je me suis longtemps remis en question et je pense toujours que ton gameplay boubou para est ignoble. Vous allez me dire qu'il peut jouer avec ce qu'il veut, mais sans mentir, jouer contre des mecs boubou para, ça donne de la gerbe. Pourquoi Regardez. Un gameplay qui te déplaît. N'as-tu... N'as-tu rien d'autre à faire de ta vie elle est si triste. Au revoir. Tu penses quoi de Skyrose Pourquoi tu lâches et tu reprends tes armes à chaque fois La fameuse question, pourquoi jouer en VPN Je ne comprends pas. À 21h02, il a pas dû avoir sa réponse. 21h03, je te pisse au cul. Tu penses que je lui ai répondu quelque chose d'horrible Alors, je te demande à quoi sert de jouer avec un PN Je ne comprends pas, vraie question. Et tu réponds il faut être débile et avoir de la pisse dans le cerveau pour pas savoir. C'est pas évident parce que la question est débile, tu vois. Parce qu'on utilise un VPN, on, ça fait deux ans que je le dis que c'est pour éviter les streamhacks. C'est vrai que je lui ai dit qu'il qu avait de la pisse dans le cerveau. Après, un cerveau qui nage dans de la pisse, c'est pas forcément mauvais. C'est-à-dire qu'il est con, tu vois, mais c'est pas méchant. Ah, les gars, je vois pas mal de ses safe. Il a, 30, il a 33 ans. Il a fait la, la démarche, les gars, d'écrire. Eh, on a on oui, oui, qui 50 euros. c'est libéré, mec c'est libéré direct Le Lord Tu les as quand même fumés, Ça fait plaisir ça Pourquoi il filme ses mains Oh je sais qui l'a banni J'ai posé une question Soit tu réponds Soit tu fermes ta gueule Arrête de faire le malin Devant ton ordi Dans la rue T'es une victime Espèce de clochard Est-ce que ce mec est taré Chat safe ou pas safe Il est fou Le mec est fou Genre je m'attendais à, à ce qu'ils soient un peu, euh, un peu euh, pas contents tu vois Mais je m'attendais pas à ce qu'il se passe ça tu vois Débannes le c'est une pépite ah, ah, ah, ah Eh les gars c'est vous, vous qui décidez hein Bon j'avoue j'ai abusé Je devais être tendu désolé Socade Bon en tout cas vas-y eh les gars on le libère il est trop mignon En plus il s'excuse auprès de Socade J'étais tendu ça nous arrive à tous les mauvaises journées Où on devient un peu fou Ça suffit Silence dans les Merde. Non, <rire> Assistance technique <rire> Assistance technique Quoi Oh là là. Sweet. <rire> oh là là. You Bi <rire> Je prends des extra! <rire> Pourquoi il s'est fait ban ce pauvre gars je... Mais je comprends même pas. C'est juste un taré. <rire> je prends des acides <rire> Bah vas-y annulez le bannissement. Allez, vis ta meilleure vie, mon grand, maintenant. Allez, c'est mon dernier, celui-là, les gars. OK, tu l'as jeté à la poubelle du con. On aurait dit un truc sur mon écran. Il y en a avec la voiture et un de départ. Le trophy, Grosse merde. Allez. Colin a banni Jason. C'était pour troll, rien de méchant ou de haineux. Oh, c'est bon, les gars. Il s'est fait trahir par autre chose. On sait quoi toi. Tous les 10 000 on sait ce qu'il a trahi. On peut, pas on peut pas forcément le dire mais vous le savez. Mec Mec il a pas cassé Il a pas cassé Il a pas cassé Shoot le Ouais Ouais <rire> Gros il y a des combats illégaux vers le fond. Il y a des pinatas qui se font défoncer là. Mais c'est n'importe quoi, c'est pire que le Bronx le Z.